On me demandait dernièrement « Quel est le but de la vie, François? » Et, et, et j'ai tourné mon regard vers l'intérieur j'ai dit « Le but de la vie, ce n'est pas d'être gentil avec les autres, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas d'être dans l'abondance. » Le but de la vie, donc la vie, ce n'est pas le but de ma vie, ce n'est pas le but de mon âme. Le but de la vie, la vie, c'est présentement, moi, ici, il pleut. C'est la vie. Le son que vous entendez, c'est la vie. Les cheveux qui poussent, c'est la vie. La plante ici, c'est la vie. Les feuilles que vous voyez dans les arbres, c'est la vie. Dans mon spa, il ben, y, y, y a de l'eau, il y a des bactéries, il y a de tout. C'est la vie au travers de tout ça. La vie, elle est partout, partout, partout. Mais quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est la progression. La vie ne recule jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Elle a un rythme. Elle évolue, elle avance constamment, mais c'est constamment l'évolution. L'humanité, elle évolue depuis toujours.